Gâteaux pour la fête de Ride. C'est parti, voici les ingrédients. Ici on a du beurre. Combien de grammes 100, 250, 250 grammes. grammes. Ok, ensuite, Maria, Rania. On a, on a du sucre glace. 250 grammes aussi. Ici, on a euh, du, 60 grammes d'huile. Huile, 3 œufs. œufs. 3 de la farine. On a 500 grammes de farine et une et, cuillère à soupe de, soupe de levure. levure.